Examinons le logiciel formule avec démarche, développé par l'équipe du Récit. L'exemple à l'écran présente un test comportant trois questions. Une question à correction automatique, une question à correction manuelle ainsi qu'une question en deux étapes. Ce type de question permet à l'enseignant d'administrer une épreuve en format numérique qui contient des questions nécessitant l'évaluation des démarches. Il permet la prise de photos directe par le biais de n'importe quel type de dispositif courant, ordinateur portable, tablette ou appareil mobile. Lors de la remise, l'apprenant doit fournir la réponse numérique attendue. Ensuite, il est invité à prendre en photo sa démarche. Le recadrage est possible lors de la prise de photo. Ce dispositif simplifie le téléversement de l'image vers la plateforme. Les questions à correction manuelle nécessitent une intervention de l'enseignant. Celui-ci doit connaître la bonne réponse attendue, considérant que les nombres fournis à l'apprenant sont aléatoires. Le champ de rétroaction programmé contribue à diminuer le temps requis pour la rétroaction. Les questions présentées à l'intérieur de l'activité « Test » se situent à l'intérieur de la banque de questions. Lors de la création d'une nouvelle question, il faut choisir « Formule avec démarche récit ». Dans le haut de la page, un lien procure la documentation requise pour les fonctions avancées. Le bouton « Créer un exemple » remplit automatiquement les champs requis afin de produire un exemple de question fonctionnelle. La rubrique nommée Variable permet de générer de manière aléatoire des jeux de nombres qui seront affichés à l'écran. La table de valeurs facilite la création de jeux. Finalement, la rubrique « Démarche est requise lorsque la question doit être corrigée manuellement. On y retrouve un champ descriptif qui permet à l'enseignant d'informer l'apprenant et le correcteur de la démarche attendue. À la fin de la création, on enregistre les modifications et on prévisualise la question. Pour résumer, la question « Formule avec démarche du récit » facilite la remise de la démarche d'un problème de l'apprenant à son enseignant.